Bonjour à tous, euh, bienvenue dans la séance du jour. à l'échauffement, je vous propose 10 dislocates avec l'élastique devant derrière. Suivi de 10 full morning avec le PVC derrière le dos. Je reste le dos bien droit. Je descends le plus possible. Ouais, mon chevalet. Suivi de 10 shoulder tape. J'espère qu'on me voit. Oui, on touche. Ici. 5 à droite, 5 à gauche. Voilà, vous faites 3 tours comme ça. Alors la séance du jour 3 est 3 très 3 très simple. Vous avez 2 zamra de 5 jack. minutes. Donc le plus de tours possible dans 5 minutes d'effort. Normalement, vous vous de sautés. Minutes de sautés. Okay. Pendant les 5 minutes d'effort, vous allez enchaîner Éventuellement, 3, 3 exercices. Ce n'est pas faire Si vous avez une corde à sauter, soit jambes tendues. Si vous n'avez pas de corde à, à sauter, jumping jack. Suivi de 20 fentes sautées ou pas sauter si vous ne pouvez pas, suivi de 10 pompes. Voilà, c'était la séance du jour, j'espère que ça vous a plu. Donc à demain et bonne fin de journée.